Nous nous retrouvons donc avec Cookie et ses amis. Notre jeune antagoniste n'a pas besoin de PlayStation 4, puisqu'il veut la version PC pour jouer à Monster Hunter World. Mais ses camarades ne l'entendent pas de la même oreille. Revenons-en à nos chatons. Mais Cookie, t'es youtubeur Alors demande à Capcom qu'il te file une PS4 avec le jeu Non mais j'en veux pas Et puis ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Monster Hunter Et tu n'as qu'à leur demander voir des Et avec ton plus beau sourire, ça devrait marcher. Oh, ok, je vais essayer. Eh hey, Capcom, euh, ça. Ah <rire> On dirait que ça n'a pas fonctionné. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode. Mais nous nous reverrons bientôt. Enfin, euh, je l'espère. Euh, c'est quelqu'un Wow. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas à mettre un petit like des familles. à follow si ce n'est pas déjà fait. Euh, oui, c'est ouais, suivant. <rire> Et à partager auprès de vos amis. Voilà Et je remercie Evolvo d'avoir fait la miniature. Je sais pas s'il si l'a encore fait parce que je suis en train de tourner la vidéo. Donc peut-être que ce sera moi qui l'aurai fait. Mais moi je suis nul là-dedans. Donc. Enfin, bref. Et eh, vous saviez que Evolvo devait reprendre les vidéos. Allez, ciao